Si vous avez vu mon test, un de mes points négatifs avec la Samsung Galaxy Watch 4, c'est la compatibilité. Oui, la compatibilité avec l'iPhone qui n'existe pas, mais surtout la compatibilité avec des mobiles Android qui ne permettent pas, sans action de notre part, d'avoir le CG et le tensiomètre. Oui, le CG et le tensiomètre sont disponibles que à travers Samsung Health Monitor. C'est une application disponible seulement sur le Galaxy Store, soit sur les mobiles Samsung. Les autres mobiles Android n'ont qu'à aller se rhabiller, sauf si vous suivez ce tutoriel cette vidéo oui les amis il est possible de contourner ça avec une installation plutôt manuelle de samsung health monitor sur votre android c'est ce que nous allons voir aujourd'hui je tiens à remercier tout d'abord evil dante 63 un développeur anglophone qui a développé ce tutoriel avec sa permission je me permets de vous le retranscrire en français et de façon un peu plus compréhensible pour le commun des mortels comme moi qui ne sont pas experts en informatique j'ai bien entendu discuter avec lui pour voir sa permission de partager ses fichiers et et afin de m'assurer qu'on puisse les utiliser en toute sécurité. Car oui, ce type de manipulation, si vous ne vérifiez pas la source des fichiers, vous pouvez bien entendu avoir des petits virus, des choses comme ça pour votre monde et votre téléphone. Donc faites bien attention. N'hésitez pas à aller voir son thread sur ce sujet. Ça va être en anglais. Et surtout, allez vous abonner à sa chaîne YouTube. Tout est en description. Il a même une page Patreon si vous voulez lui faire des petites donations pour le récompenser de vous avoir économisé un mobile Samsung. Allez, trêve de blabla, on commence le tutoriel. Je vais essayer de rendre ce tutoriel le plus simple, le plus basique possible. Toutes les étapes seront écrites dans la description. Première étape, ça va être de télécharger l'application mobile. L'application mobile Samsung L Monitor. On ne pourra pas la télécharger via le Play Store. Il faudra donc aller sur le lien que je vous ai mis en description. Une fois que vous avez cliqué sur le lien avec votre téléphone, ça va vous amener sur un Google Drive. Là, vous allez avoir trois fichiers et trois dossiers. Il va falloir cliquer sur le fichier APK, le petit fichier d'installation qui s'appelle sdk. 24-SHM, puis la version qu'il y aura de Samsung Galaxy Health Monitor. Car oui, Evil Dante 63 pourra être amené lorsqu'il y aura des mises à jour de Health Monitor à modifier ce fichier pour faire des mises à jour vous cliquez dessus votre téléphone devrait vous demander directement si vous voulez installer Samsung Health Monitor vous cliquez sur installer l'installation se fait et après vous pouvez faire ouvrir vous aurez l'application sur votre mobile Android vous pouvez écrire votre nom votre date etc maintenant il est écrit qu'aucune montre est compatible on va donc passer à l'étape 2 vous venez de télécharger l'application sur votre mobile maintenant il va falloir télécharger l'application sur la montre car l'application déjà existante sur la montre ne détectera pas l'application Health Monitor de votre Android il va falloir re télécharger l'application Health Monitor sur la montre. Pour ce faire, sur le Play Store, vous allez télécharger une application. Cette application vous permettra d'envoyer la nouvelle application Health Monitor sur la montre. C'est une application qui va faire relais. Elle s'appelle... Log Jagger Mobile ADB. Je ne vais pas rentrer dans les termes techniques pour vous expliquer ce que cette application va faire, mais comme je vous le disais, elle servira de relais. Vous la téléchargez, vous l'ouvrez. Maintenant, étape numéro 3. L'étape numéro 3, ça va être de préparer la montre à recevoir du coup la nouvelle application. Premièrement, il faudra déconnecter la montre du Bluetooth afin de s'assurer que tout se passe bien. On désactive le Bluetooth. Deuxième étape, ça va être de s'assurer qu'elle est connectée en Wi-Fi et qu'elle est surtout connectée sur le même Wi-Fi que le téléphone. Ensuite, il va falloir aller dans paramètres dans à propos, puis aller dans logiciel et cliquer plusieurs fois sur la version logicielle jusqu'à ce que on nous indique que le mode développeur est activé. Le mode développeur est activé, on retourne dans les paramètres et on devrait voir des options supplémentaires, notamment au-dessus, ici, dans options de développement. Dans options de développement, on va pouvoir activer le mode débogage ADB. On l'active. Il faudra aussi écrire sur déboguer via Wifi, l'activer aussi. Je vous le floute, mais en dessous de déboguer via Wifi, on a une adresse IP qui apparaît. Une adresse IP se compose à peu près de ce type de chiffres. C'est un exemple. Cette adresse IP, vous pouvez la noter car elle va être utile pour l'étape d'après. Continuons. La montre est prête. Maintenant, on retourne sur l'application qu'on avait téléchargée pour pouvoir envoyer les fichiers d'installation à la montre. Mais avant ça, il faut les télécharger. On reclique une nouvelle fois du coup sur le lien Google Drive que je vous ai envoyé. Là, il va falloir que vous alliez dans le dossier ADB Watch 4 et que vous téléchargiez le fichier watch4.shm.mod. Le numéro de version. Je le télécharge. Il va se trouver du coup sur mon téléphone. Ensuite, je vais revenir sur mon application Bug Jagger. Je vais cliquer sur la petite prise là pour connecter à l'adresse Wi-Fi que j'ai, bien entendu, sur ma montre. L'application me dit qu'elle a bien été connectée à ma montre. Ma montre me demande d'accepter. Je mets OK. Là, j'ai bien connecté l'application à ma montre. J'ai plus qu'à lui envoyer le bon fichier. Je vais appuyer sur le petit plus en haut, écrire Select APK File, faire OK, autoriser accéder à mon téléphone et choisir du coup l'application que j'ai téléchargée. C'est en train d'être installé sur la montre directement. Ça me dit que le package a été installé. Je retrouve donc en bas l'application Samsung Health Monitor avec un petit M. Ce petit M nous indique que c'est la nouvelle application. Malheureusement, il n'est pas encore possible de masquer ou de supprimer l'application restante. Donc vous pouvez juste la descendre pour pas qu'elle traîne. C'est tout les amis pour les manipulations. Maintenant, il suffira juste d'aller redésactiver le mode ADB. Car sinon, ça va vous utiliser beaucoup beaucoup trop de batterie. On désactive ADB Oui et adb en plus de désactiver l'adb il faut bien entendu aussi réactiver le bluetooth sinon ça va être compliqué de communiquer avec le téléphone je réactive le bluetooth on est parti pour la dernière étape qui va être de constater les résultats je lance l'application samsung health monitor qui est sur mon téléphone je lance l'application sur ma montre je clique sur ECG et j'ai simplement à suivre les instructions qu'on va me dire sur le téléphone en cliquant sur démarrer le cg suivant suivant suivant suivant côté gauche suivant terminé et vous voyez que ma montre va simplement me faire un petit cg alors que je suis sur un téléphone android non samsung un petit oppo et voilà le travail. C'est la même chose du coup pour le tensiomètre. On va pouvoir le lancer directement depuis la montre et l'application. Bien entendu le tensiomètre ça va être la même chose que si on avait un mobile Samsung il faut calibrer la montre à l'aide d'un tensiomètre comme je vous ai montré dans le test mais ça marche sans souci sur votre mobile Android. Actuellement la seule limite c'est que ces données ne se synchronisent pas avec Samsung Health mais vous pouvez du coup garder vos données dans Health Monitor sans souci, Vous aurez bien entendu l'historique. Voilà les amis le tutoriel pour utiliser pleinement votre montre galaxy watch 4 même sur votre mobile android non samsung je vous mets bien entendu un récapitulatif des étapes dans la description faites ça tranquillement c'est faisable c'est facile n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez réussi ou non et surtout je remercie une nouvelle fois evil dante 63 qui a développé ceci ce tutoriel et qui nous permet utilisateurs comme vous et comme moi qui n'ont pas forcément un mobile de samsung d'avoir le cg et le tensiomètre j'espère que la vidéo était claire prenez votre temps à suivre chaque étape regardez la vidéo plusieurs fois si vous si je l'ai fait, vous pouvez le faire. En attendant la prochaine vidéo, vive à fond, vive high tech. Merci et à bientôt sur ma chaîne.